Je pense que si on reste toujours dans notre zone de confort, donc voilà, mon zone de confort, il est là. Donc c'est le quotidien, c'est la routine, c'est plein de choses. J'ai peur d'aller à l'extérieur. Je ne veux pas partir à l'extérieur parce que je suis bien. Là, je suis bien dans ma bulle. Mais, quand, mais là, tout seul dans dans zone de confort, tu, tu, tu apprends rien. Tu apprends rien parce que tu es, es bien et que... Tu as, as toujours la peur de l'autre, mais dès que tu, tu passes un petit peu de, dans un de confort, donc je suis là, je vais là, là tu peut-être peut au début tu vas être mal à l'aise, mais à force, voilà, tu vas agrandir dans un zone de confort et c'est là où tu peux vraiment apprendre des choses, où tu peux vraiment apprendre, apprendre sur les autres, sur soi-même. Si tu fais les, les mêmes choses que tu sais faire depuis, euh, depuis toujours, euh, tu n'apprends rien. Je m'engage au sein de plusieurs projets socioculturels. Je me suis engagé au sein des Scouting Guides de France. J'ai fait un SVE. C'est un service de volontariat européen. C'est un volontariat qui se fait à l'international, en Europe. Donc moi j'étais parti en Roumanie pour 6 mois pour faire de l'animation socio-culturelle. Donc j'ai travaillé avec des enfants, beaucoup d'enfants, même des ados et jusqu'à 21 ans et euh, j'ai fait euh, donc des cours d'anglais pour les euh, de, 16 jusqu'aux 22 ans. J'ai fait des, des animations euh, en groupe, on était toujours en groupe, dans des maternelles, dans des, euh, des écoles aussi. Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai repris mes études donc en STAPS. J'ai fait un an en STAPS, et ensuite, la deuxième année de STAPS, on m'avait proposé de faire un service civique dans la même association euh, qui m'ont envoyé en en Roumanie. Je fais par exemple des réunions d'information SVE, ça veut dire que je donne l'information aux jeunes, ceux qui veulent partir à l'étranger, je les explique comment, comment ils, ils peuvent faire pour partir, et j'adore ça. Ça mène beaucoup de choses, autre que ce qu'on tu à l'école, j'ai l'impression que voilà, j'ai réussi à faire quelque chose, voilà. autre que les études, les, les études c'est que les bouquins, tu apprends par cœur et puis tu réussis, il n'y a pas de secret. Mais dans, dans l'engagement, euh, ce n'est euh, pas évident. Pour moi, voyager, ça ne sert à rien de voyager pour voyager. Il faut qu'il y ait un but derrière, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Sinon, euh, sinon ça sert à rien. J'ai voulu m'engager euh, dans, un, dans un SVE, dans un service volontariat européen, pour justement euh, voilà, m'engager, euh, faire quelque chose de mon temps. Et, et j'ai vraiment adoré ça, ça, mon SVE en Roumanie, ça, ça a vraiment changé ma vie. C'est euh, les meilleurs six mois de ma vie. J'ai vraiment adoré et euh, de donner ça aux gens, de permettre aux, aux gens de, de partir, pour moi c'est incroyable. Je, je, je peux, des gens ils partent parce que je les ai donné l'information et c'est vraiment bien. C'est ce double jeu que j'aime bien, transmettre et, euh, et apprendre. J'ai fait une échange de jeunes en juin, donc à partir de, euh, ça faisait partie de mon service civique. On avait des Portugais, on avait des Anglais, on avait des Italiens et des Bulgares. Et il euh, y avait une, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on était dans, un, dans le salon d'une gîte. Et là, il y avait euh, donc, euh, on, était, on était un groupe de, de six ou sept. Et euh, tu as donc une amie à moi qui, qui a dit, cette pièce-là, c'est la taille de mon studio. Et t'as l'anglais, il fait, ah ouais, ça c'est... ça c'est la taille de ma chambre. Et après t'as le portugais, il fait, bah, ça c'est la taille de mon appartement et on est 10 à habiter là-dedans. Et c'est des exemples comme ça, c'est les moments comme ça où tu dis, ah ouais, effectivement, on n'est pas sur le même pied d'égalité dans ce monde. Et à partir de, de là, je pense que ceux qui ont participé à ces échanges-là, ils ont grandi quelque part, même si, euh, même si concrètement ils ne font pas grand chose, mais psychologiquement et socialement je crois que ça, ça, ça change beaucoup de choses chez les, chez les jeunes, ou chez les jeunes ou les adultes aussi. Hein. Mais euh, voilà ces échanges-là. Au sein des Scouts et Guides de France par exemple, c'était surtout pour rendre euh, ce qu'on m'a donné. Euh, j'ai eu des animateurs qui, qui, ont, qui nous ont suivis, qui, qui ont suivi moi et mes amis pendant des années. Donc euh, moi, en euh, tant que, que personne, je voulais rendre, je voulais rendre ce service. Euh, on, a, on, a, on a pris beaucoup de temps pour euh, nous préparer des activités, préparer des camps, etc., etc. Et moi, je voulais vraiment rendre ça aux autres. Donc ça, c'est pourquoi j'ai été euh, donc, mon premier euh, euh, engagement, donc euh, chef scout. Et ensuite, en SVE, j'ai voulu euh, partir et faire quelque chose de complètement différent. Ah, il faut beaucoup de motivation. Si tu es motivé, tu pars. Trouve un projet ou même, euh, même juste ton sac à dos ou quoi. Euh, pars, euh, essaye de... Pars Je crois que ouais, partir, c'est... Il faut, il faut bouger, il faut bouger. Trouve quelque chose qui t'intéresse et en fonction de ce qui t'intéresse, Là, tu, tu cherches. Ça sert à rien de chercher de tout ou n'importe quoi et puis trouver le premier truc qui arrive. Non, pour s'engager, il faut trouver vraiment quelque chose qui, qui s'intéresse pour, euh, pour partir, quelque chose qui te correspond à ton profil et euh, donc quelque chose qui te correspond. Et ensuite, je dirais fonce. Et je pense que c'est important et pour les jeunes ou même les adultes, enfin tout le monde, de voyager. Je trouve que si tu restes chez toi dans ton coin, à voir les mêmes personnes tous les jours, à faire les mêmes choses tous les jours, à manger euh, la même nourriture tous les jours. Bon, déjà, au bout d'un moment, pour moi, je trouve ça un peu ennuyant. Mais bon, il faut voir autre chose pour euh, voilà, voir ce qui se passe dans le monde. Ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit sur, euh, sur le monde et sur, euh, sur, euh, sur soi-même aussi. Je vais continuer dans mes études toujours. Et je pars en Erasmus l'année prochaine en République tchèque pendant un an.